S'il plaît, pourrais-tu arrêter d'insulter les gens Non, breton, c'est impossible. Je ne peux pas. Je ne suis pas mormon. Je ne suis pas non plus un, un sage-homme. Je suis ce qu'il y a de pire. <rire> Douglas, sois pas méchant avec le breton. <rire> Ta les ultras, mon objectif, faire une win bouclier ce matin. Faire revivre le gameplay boubou. Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on y croit Hey, hey Yo, buddy What's up, guys Allo Oh Oh Oh hé hé hé mais moi aussi j'ai entendu un truc de ouf. Si t'es un homme, tu viens ici. Et là tu vas repartir mal, mon copain. Je te le dis, le caveau de mon père et de ma mère, tu vas partir mal. <t 'en> Ok, donc là maintenant je peux jouer bouclier oh Tu l'entendais le français en sûr. Oui, Il one-shot le couteau Normalement non. Mais là je l'ai tiré dans la tête donc peut-être que oui. J'en sais rien. Je crois que j'ai une arme bloquée dans la jante. Est-ce que t'as déjà léché les Oh, sorry man. Are you okay? Let me live. Are you I'm okay? I'm dead. <laughs> oh, don't kill me. Non, man. Okay, don't shoot. Don't okay. shoot. Don't shoot, I, okay? I'll give you. I'll give, give, me, give you a little dance. Look. Give, give me your money. <laughs> give me your money, bro. Give me your money and we're okay. Ok, hang on man. Hang on, I'm just dropping it. Have a nice day, man. See you. Yeah, good luck. See you Thank later. You. Thank you, bro. Le brigand. Moi, j'ai toujours eu une âme. Une âme de brillant. I kill him, I kill him. Wow. You push me? You push me, brode? Non, c'est qui ce mec là? Don't kill me. Ah, it's you, spicy. Okay, you don't speak, man. I don't understand. Bye. No problem. Hey, bro, spicy, spicy, spicy, spicy, spicy. Yes. <laughs> oh, brother, you want money, my friend? Take, my friend. I'm sorry for take your money, my friend. I'm sorry. I don't want take. That's you. okay. Have a nice day, nice holidays, man. Merry Christmas. Bye, bye. And you. Thank you. See you there. I need to move, Spicy. Oh, shit. Man, pas ici Je viens de fumer Barack Obama. On va mettre une petite frappouille. Je, je, mets, je mets une frappouille là sur la gauche. C'est pas vraiment une frappe méchante, c'est une frappouille. Elle a beau pas être méchante, elle a quand même knock quelqu'un. Sacrée frappouille C'est pas possible. C'est pas possible. C'est faux en fait. Ça me saoule parce que c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ça ne s'est jamais passé. Ça ne s'est jamais passé. Jamais le mec a décalé sur ma droite à ce point. Je vous parie qu'il a 4 kills. En fait, au style de jeu des gens, je peux vous dire combien ils ont de kills. Je connais tellement bien ce jeu que j'arrive à savoir le nombre de kills des mecs qui me tuent tellement ils puent la merde. On va regarder la fin de sa game. Vous imaginez, actuellement les gars, c'est un être humain en chat qui est en train de jouer comme ça. Non, il, il gagne la game tout de suite. Je sors un billet de 100 euros, les gars. Je, je l'offre à l'un de vous. Ce, ce mec gagne la game. Je vous fais gagner 100 euros. Ce sera les 100 euros de la honte. Vous devrez faire quelque chose de honteux avec ces 100 euros. C'est la seule consigne. Donc, soit vous partez à la Jonquera, soit vous partez à la Frontera, soit vous partez à la frontière, à la frontière belge, soit vous allez dans un supermarché. Où vous prenez de l'alcool, soit vous allez dans un centre pour toxico. Vous prenez des piquouses, mais vous prenez pas des trucs neufs. Vous prenez des trucs déjà utilisés. Et en fait il n'y a pas de son. Le mec là qui vient de tuer avec que des armes avec le dernier camo. Et vu qu'il n'y a aucun son sur le jeu, ce mec passe à travers les, les, les mailles du filet. Les gars regardez-le. Regardez-le. Regardez-le là. Là vous l'imaginez au fond de son canapé le... J'ai pas les mots chat J'ai pas les mots Sur ce qui vient de se passer euh... là actuellement Oh shit Bon bah ben, euh, par contre euh, J'ai qu'une parole moi Alors attends comment ça marche Ça fait longtemps que j'ai pas fait de giveaway moi même euh, <musique>